Eh bien, salut à tous les ai pour une nouvelle vidéo. aujourd'hui on va devenir acteur dans le On va devenir acteur et regardez, pas, va sur Actor Taekn euh, donc j'ai juste commencé le début, j'ai vu ça et tout de quoi là, en fait, on va construire, je pense, un... un on va dire, un univers d'acting, hein, Après, voilà. un truc euh, je pense, c'est un peu comme un studio, on va dire Acteur et tout. Avant de commencer ces vidéo n'oubliez pas dis des likes et tout ça vous c'est très important pour la chaîne euh, et aussi mettez un commentaire n'hésitez pas à mettre un commentaire pour moi ça, ça me soutient énormément de faire si vous faites tout cela ça énormément et puis pour, pour faire ça vous plus pour encore plus pour, pour faire des vidéos très bien donc du coup les amis on va commencer donc là waouh et franchement Dark Vader c'est très très bien je sais pas qui a fait ça mais c'est euh, donc là j'ai du cash là ici qu'est ce a ah ok, on a des caméramans ici euh, et en fait on peut ah on peut les monter en niveau pour qu'ils nous ramènent sûrement plus d'argent en fait. D'accord d'accord. Ok donc Green Skin. Ok. Wow. Salut à tous amis, c'est moi aujourd'hui nouvelle vidéo. Ok. On a quoi une table. Mettons une table. Ah ça c'est pas la table qui danse Star Wars là c'est la table d'échecs je crois, il me semble ce qui est moi en commentaire, je vais éviter d'avoir j'aimerais bien savoir. Il y, a, il y a des gens qui m'ont pas vu donc euh... Donc voilà. Euh, un autre fond vert, ok on va bien voir un peu qu'est-ce que t'allais, d'accord ouais. Voilà tu es le caméraman. Euh, voilà, bon bah euh, je suis en train de filmer là, faut que je me fais chier à chaque fois. Euh, ok, worker, crois Lucky Luke Ah non C'est Luke calvo je crois. C'est Luke, les amis. Mais non On va commencer par les améliorer ou pas Après, après. On met celui-là et après on les améliore. Donc, Worker 4. Ah, d'accord, ok, c'est le caméraman. C'est ce qu'il dire. Les gars, il les micros là et tout là. Euh, donc une lumière, okay, ok, caméra, ok, non, une autre. Donc là en fait, oui, c'est, là c'est l'univers de Star Wars en fait. Ok. D'ailleurs, essayez de découvrir avec moi les, les les trucs dans le monde. Donc, alors, je vais améliorer. Wow. Ah ouais, en fait, ça nous rapporte plus d'argent, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ah ouais. Ok, donc là on a 600, on aura le, le worker. Euh, donc voilà. J'ai promis que je ne ferai pas ça. J'ai n'ai pas de le euh, Et si vous, vous demandez pourquoi j'ai mis le skin, alors que je suis sur un autre micro Voilà. Euh, maintenant j'ai un peu Dans cette vidéo j'ai changé de Minecraft et. Euh et c'est quelqu'un d'autre qui utilise donc, actuellement je ne pas tourner sur euh, le ok donc mais non je pas ouais il est même il va regarder là, sûrement la scène et tout là ok on verra je suis suis pas le fameux je suis pas cas suis pas Et lumières ok vas-y bah, vous ok est ce qu'on va améliorer un chatard ok encore enfin, plus là d'argent plus d'argent bon ça euh, reporte pas gros mais pour l'instant ça va hein je veux acheter le... le truc à mille là c'est oh, ah, pas pu... les fichiers fichelles les... bon alors euh, on joue aux échecs tu gagnes, tu gagnes ok paris je perds je me fais euh, la boule à zéro ok ok ok euh, donc c'est quoi là cette instauration ok ça déplaît une et tout comme ça là. Yeah, yeah, yeah, yeah. ok ok ok ok ok ok ok ok ok on attend. Allez. Oh là c'est trop cher quoi. Bon après plus on améliorera le truc ça sera meilleur. Ouais. C'est 500 kills. Okay. ok. Ah c'est ce franchement stylé Là on a aussi le tube, pareil. On a le tube pareil aussi. Euh... alors alors alors Waouh, oh les lumières, la lumière, la lumière, alors plus. <rire> Là, demi, on a le alors set. Et ça on sait que' alors alors alors alors alors alors alors alors en commentaire, alors alors les autres trucs comme ça avec nous. alors Waouh, alors Ça fait comme on dit à avec le truc au pire, hein. sur ce compte j'ai pas de room, donc euh, forcément euh... allez allez allez allez ok ok ok mais bah, du coup c'est bien ça on va pouvoir euh, les améliorer il faut atteindre 750 je pense là je verre que ça pour l'instant. Donc là, on les améliorera, plus ça sera meilleur. Il faudrait qu'on les mette tous à un truc comme ça, c'est plus rapide pour nous et c'est plus simple. Allez, allez. Hey, Ils il payent rien du tout, hein. Bah ben non, il paye, il ne paye rien. De rien du tout. Allez, allez, allez. ok ok 322 et puis on a l'air de gagner dans la un forcément c'est logique allez allez là il me manque plus que lui là pour mettre au niveau, euh, niveau. Allez, allez. tac hop là voilà le niveau de niveau niveau. allez ils peuvent pas m'offrir des robots sur ce compte c'est pas trop bête alors yeah. okay. ah, ouais ouais alors allez on y bête à ok ok waouh un tube un mmh. tube ok en oh, vrai ça fait tout ça mais en fait c'est super grand là bas c'est avec l'entrée du studio et ça va faire tout ça en fait génial depuis des mises à ça doit se s'alimenter par ce euh, qu'on dans ce truc c'est le ce studio et à l'extérieur j'ai en galère pour euh, tout ça mignon qui a fait cette euh, architecture ouais. C'est le robot et c'est le, le et le puis c'est quoi déjà C'est pas le vaisseau ici dans un commentaire. que moi, je dit. Il y des, Il m'a pas Mmh, donc... Ah mais franchement ils ont abusé hein, vraiment. C'est comme sur les petits supermarchés. Trop cher. Il y hier ça a dû augmenter, T'as augmenté, t'as augmenté. Je suis même le coup, de tiens mais Ok, il y a quelques... 3000 2-3000 très très cher il faut que j'améliore un maximum les trucs là. très important pour société parce que plus on améliore ça et plus euh, ça sera meilleur c'est quoi ça le avec les flèches hein ouais, quoi, okay. allez allez ça va déjà ça va plus un peu plus vite le hein. Donc c'est euh, toujours un peu lent mais euh, le test commence à venir ah, et on commence à être à 100 par truc. Ça fait plaisir. Très très plaisir. Ok, ok. Il faut envoyer un maximum. On pourra pas acheter ce truc là. Pour un point, mais ça va prendre du Ok, ok. Allez, allez. Ah, d'accord, pour la miroir, il faut aller vite. Okay. ok ok bah euh, bah eux ils sont niveau 5 et puis on aura sûrement d'autres qui vont nous rapporter un peu plus ok 60 ça va ça va ça fait passer, ça peut passer. Oh, pas mille, ça m'a envoyé, hein. en c'est dingue, hein. euh, donc... Ah non, on n'a pas encore... Moi, je ah eh oui, non, mais c'est bon. Allez, ok. Le screen. Allez, ah, bleu, maintenant hein. Bonjour à tous. bienvenue eu, Sur un truc. Euh, une scène où il y a du violet et du bleu. Le screen encore. C'est ça va être les amis, de deviner un commentaire là. là. Non je sais pas, Big, tu es un art les amis. Ah, ça me dit quelque chose, attendez, ça me dit quelque chose là. Il me semble que tu vu, mais... Euh, ça dit quelque chose, attendez. que tu vas reconnaître. Ok, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose Ok, ça me rappelle un truc. truc. Est-ce que vous... Est-ce que... Vous pensez vous... Est-ce que je pense Là, c'est ça avec un arbre, des trucs, des bœufs. Essaye de deviner, je pense, c'est ça. Voilà. Essaye de deviner, comment on fait ça Après, il répond. Ok. Wow. Oh. Ok. Pour l'instant on n'en a pas d'autres là. Ouais. Puis là on va commencer. Ok. Une caméra à ma père. Je vais aller spécialement ok en fait, je mini max tous là pour l'instant. ok ok ok comment ça s'appelle média ok ok ok euh je vais ici c'est bon on a mis, euh ok ça sert à marrant. ok C'est un qu'à l'armagne ça pas pas ah, c'est vraiment qu'il y a un man ou quoi Ça me rappellera un peu Enfin, tiens. Je sais pas si c'est ça en fait. je crois quoi. un man. Je ça doit être le perso ok ok allez allez on oh, guette bien là tu quittes la vu oh mais non il me semble que c'est un c'est un que je pensais je crois mais non trop oh, ouais. bien oh, ouais. et bien le à l'intérieur ok ok Ça améliore en masse et une tombe, elle augmente en plus Ok ok c'est bon. On okay. gagne okay, 1000 par truc là. Ouais ah, très bien. Est trop bien. Ok donc t'es un avatar. Franchement enfin, c'est très bien fait. Franchement c'est très très bien fait. Ah bah il t'ailleurs. Bah oui il t'ailleurs. Non il y en fait, a un truc c'est pas. Il mais... ok wow. franchement là on est bien on est très très bien on est à 17 minutes, okay. Après 17 minutes on a pris minutes pour faire part allez on augmente aucun okay. pont Un pont 7000 de, de points. Ok, un point. Ah vas-y bah donc. Ok, un point. Ça peut être n'importe quoi. il y a des scènes de pont dans les films. Qu'est-ce que ça peut être Une euh... scènes de ponts. Euh... pont. Un point. sais pas. Franchement, je sais pas ouais. Non, vraiment, je sais pas un pont j'ai aucune idée il fait longtemps que j'ai pas beaucoup de films américains comme ça avec des films de ponts mais je pense les, les films de pont ah peut-être c'est ça Ce que je pense que être la... une voiture ok ça me dit un truc de la voiture en l'air comme ça enfin, le pont, une voiture en l'air Une pierre, une pierre, une pierre. Je sais pas. C'est une foge. Et tu as un pont, je sais pas. Mettez votre, enfin dites votre en commentaire et je voyons savoir c'est quoi ça en fait, dis like, ok. Attends, il m'appelle en vidéo là. Je suis en vidéo. Oh non, il m'appelle ouais c'est bien, ils ne font qu'ils m'appellent. Hein. Ils, ils font ils ne font qu'ils je suis en vidéo. Ah ça va être un, ah, un Franchement, les scènes de combres, c'est vraiment pas longtemps entre le coup c'est une part là euh, enfin. vraiment il y a peut-être que euh, le début et... je suis fou et peut-être pas mais enfin je sais pas en fait il y a des chaînes de plomb enfin, des scènes de plomb dans les quoi peut être quoi on va découvrir tout de suite avec la carte hein, mais il n'y a pas de caméraman je sais pas il y avait des caméramans, ça peut être si du coup euh, franchement je l'ai trouvé je l'ai trouvé super il y a, super ok caméraman Ok. Ah, je sais pas franchement bien c'est une meilleure en de théorie pas du tout hein. est ce que ça peut être d'ailleurs en parlant on oui, peut voir que là, on a une batteune qui viennent plus en euh, parlant d'amis, il y a bientôt Chapter 2 qui va faire comme moi aussi, les donc du coup, les on va découvrir tout ensemble le Chapter 2, ça va être incroyable en live, tout et tout. Donc franchement, je découvert avec vidéo en live le Chapter 2, donc, ça va être très très cool, que, voilà. voilà. en live, on découvrira euh, le Chapter 2, le de City, on attend depuis. On a compris 30 ans. Oh Spider-Man, mais non mais Ah oui la scène de pont, mais oui, j'ai un spiderman, mais bah... D'accord, là c'est avec le docteur Octopus, sûrement Ah bah oui Yannis, la scène de pont On la connaît bien de là Après, Je me suis dit ouais non mais quoi Sur un pont Euh.. Mais... Une Spiderman Oui j'ai complètement zappé le truc complètement saqué donc tu es sûrement voilà il est venu au que bah et tout parce que c'est lui de apporter énormément ah ouais c'est chaud lui Wow. franchement j'avais moi tu à la scène avec des de et et franchement c'est une bien sûr non, elle est elle est très connu très première superman très 38 000, ok je pense qu'on fera pas tout dans cette vidéo et amis, je pense faire une partie 2 aussi parce que c'était pas tout faire une vidéo ça va être beaucoup trop long plus avec le cur c'est un peu chiant donc voilà je peux en faire mais voilà quand j'ai un ferme donc je ferai une partie 2 de façon là on va faire jusqu'à... peut-être jusqu'à là-bas après et après le reste, je peux aller à la partie 2 à part vraiment là on active, entre mais bon voilà quoi, là ça risque d'être assez long qu'est-ce que ça va être là ok, du sable il y a un truc sur une dealer, on va se une idée est on est sur une idée du coup ça a été un peu une lumière voilà c'est sûr ok pas me tuer c'est un, un arbre ok un arbre de cocotier donc on est sur une idée mais ça peut être j'ai pas été en commentaire je vais vraiment bien savoir vos avis Okay. et puis 1500 5000 oh, Mais... Mais euh, donc je franchement je serai pas là pour le coup je je suis peut-être un à acteur qui va nous rapporter aussi beaucoup de, de, de blindes de tumes, alors trucs où il faut des balles déjà les prendre et prendre après enfin euh, tout truc de plus ah ouais 25000 en vrai ah. ouais, ça peut aller un peu plus long ok des arbres donc déjà on finit sur le milieu là, là c'est sûr, là. Là, est sûr. Voilà. Euh, donc prochain euh, lequel le 18 pas lordre alors les amis, euh, je voulais vous parler d'un truc euh, bientôt, je vais acheter des cartes cadeaux beurre, donc, les amis, si vous voulez, euh, voilà je vais vous en faire gagner en vidéo pour certaines personnes enfin, bien, il faut s'abonner, il faut mettre un like également les cartes, euh, cartes cadeaux donc euh, voilà, c'est le premier arrivé, premier servi. Enfin, c'est comme ça, dans le milieu, voilà, je montrerai le code avec mon système et tout. Et euh, voilà, peut j'allumerai ma, ma cam, euh, je mettrai ma cam exprès pour ces vidéos-là. Donc je euh, ferai enfin, sûrement, je pense, euh, entre 10 et 20 cartes cadeaux cadeau de blocs, vous pourrez gagner, et euh, bah, vous pourrez très simplement gagner les cartes de cadeau. C'est un... C'est un fan, mec. Il y en a là. Ok. Il a terminé là, il fait le terminé. Ouais non en fait, je pense qu'on va faire un truc là et après on va s'arrêter et la partie de je la fais dans la prochaine vidéo comme ça euh... non euh comme ça voilà comme ça il y aura deux parties et euh, comme ça on fait pas tout en une vidéo comme ça ça va être trop long tout qu'on est déjà à, euh, 25 minutes de bon, 28 minutes de vidéo c'est énorme mais... Alors hmm, c'est une caméra d'une qu'est-ce un micro Un bateau, un bateau en bateau. bateau ok qu'est ce que ça peut être un bateau et je sais pas je pense c'est un robin peut pas répondre franchement moi je pense que c'est ça hein. je que est... mais moi je pense que c'est ça ou une proposition mais je sais pas non suis en voir hein. c'est bien ce que je pensais ou pas parce que c'est euh, pas ce que je pense quel qu'est-ce en ok... ah bah oui dami les pirates des arrivent bah voilà voilà, mais moi j'ai fait c'est sur côté de la paix c'est vraiment j'ai eu complètement et puis ça j'ai vu tout c'est fini tout Allez, allez Ok, il bien fait, il en fait Franchement... travail de mal Mmh, et il abuse là les frères vous mais bon en vrai ça peut aller là franchement c'est ouais, ça va ça va tes vecteurs hein, il nous rapporte énormément un bateau, ok euh les dents de la mer peut-être parce que c'est ça dans de la mer okay. franchement le bateau euh un film avec un bateau je vais regarde, regarder sur mon téléphone dans, euh, film avec un bateau que c'est vraiment pas parce que s'y fait un bateau, un bateau. Dans la mer, il y a un bateau qui fou C'est idon, ça peut être à la dérive. de il disait depuis. Franchement, je sais pas. Il a pas évident. Ok. il Il de mini, d'accord. Ils ont mis sous des boules des bâtards. Ouais. Ils veulent bien les pourquoi okay. Par contre, ils s'améliquaient hein. Les amis, c'est les rapports En commentaire, où vous êtes vu par contre Moi, je ne sais pas encore mais en train de voir euh, Je suis en train de voir, donc je ne sais pas encore Moi, bah. je suis en train de voir, je, train de voir donc, euh... je ne sais même pas où je suis avec qui, En tout cas, grâce à vous Peut-être que je pourrai partir en vacances. J'espère. Franchement, 800. Euh, C'est énorme. C'est génial. Là, là, là, il y a 800. 40 000 d'abus là. Ok, Steven, euh, là je sais pas du tout. Il hein. s'appelle Steven. Peut-être dans un film, mais dans la merde, peut-être je sais pas. il me dire oh, vous... une théorie, franchement. Pas pas sur... Pour celui-là surtout. Pour l'autre, je sais pas du tout. Ouais, du coup, je vous ai on va arrêter jusqu'à là. Et après, je ferai de l'autre dans la partie 2 euh, Donc euh, voilà. une partie Okay. Vais, vais, vais, de mais j'arrête ok je n'ai jamais le temps de d'accord je peux être revenir ok ok ouais on va s'arrêter ce cas là enfin on va faire ce cas là et après, on va s'arrêter on va dire à 34 minutes euh, 34 minutes de 2 non ok après un corps, on s'explique, spider, on va écrire, tout ça. Allez, allez, allez. Allez Tu je rapport C'est pas qu'est-ce que ça peut être sur un rapport. Pas... Ouais, non, en fait, ouais. En fait, on va faire cette partie-là. Et après ouais et après euh, le tout, tout le tour là je filmerai dans une vidéo comme ça la vidéo, je la sors demain et la vidéo qu'on la va par aujourd'hui euh voilà c'est pas, fini parce que je fais C'est bien un écran, c'est les cages des marchers. C'est les cages des marchers les gars. C'est une pierre. Oh il y a des pierres partout. Ok. Ok. Les pierres franchement, je sais pas. Le décor pour un décor, ok. Pour l'instant, les gars, Il il faut continuer comme ça. On va arriver très très loin à à avec ces ces mille là. Waouh, ok, Peter Strange, sûrement. Peter Strange peut-être, enfin, une porte. Ça peut être quoi je pense déjà que ça va être dans les Avengers, je pense. Parce que un truc comme ça, c'est une petite start-up. C'est ça, hein. C'est du genre, là. Allez, allez, allez, faut être allez, allez. Il y a peut-être 10 000 partout, ça va être bien encore. Il faut qu'ils mettent à niveau à enfin, 5. Comme ça, moi au moins je peux gagner plus que la moyenne. Enfin, bah, 10 000 partout, ça va me déranger. Ah ouais ouais donc ouais on t'arrête euh, pas c'est pas en vain hein. de quoi ça peut, être... ça peut être plein de trucs plein de trucs hein docteur 5 peut-être hein et après il y a des gars. en que fait, c'est des pierres comme ça hein. docteur 5 OK, on me monte tout, on me, me stacco. J. Okay. Oh là là Ah, on laisse pas manger là, à pépis. Laisse-moi manger, laisse-moi manger, laisse-moi manger. Ok. Bon. Ça peut être quoi Franchement, Docteur Strand. En vrai, je sais pas. Pour le coup, en fait, je sais pas. C'est Hulk. Hulk sur Roblox. Waouh oh, Ah la dinguerie. Pourquoi il ne me rapporte pas énormément en fait On va le savoir. Non, mais je gagne bien ma vie là mais... Voilà quoi ah, Allez, on en finit là. Ok, ça peut être là. Donc qui va être là Torre Oh c'est torre D'ailleurs qui vu le wow dernier torre moi j'ai vu waouh On a bien fait ça. On a ça. voilà Bon, de toute façon, bon Juste, je vais faire vidéo. en tout cas, les d'ailleurs, voilà, merci d'avoir cette vidéo. pour une partie 2. la les amis, une partie 2 du... du tycoon, et comme ça, voilà, carré. carré. Caméras fait voir cette vidéo. Donc, je fais de vidéos. Et on se de très bientôt.